Maintenant, pour terminer, je parle du harcèlement. Donc, Le harcèlement, c'est un phénomène extrêmement fréquent et très banalisé. Donc, dans ce dont on va parler, euh, ça va forcément vous évoquer des situations auxquelles vous avez été exposé, soit en, en tant que victime, soit en tant que témoin direct. Donc, Ça peut aller d'intimidation. À des atteintes aux conditions de travail, donc ne pas donner les moyens à la personne de bien réaliser son travail, donc pas d'ordinateur pour travailler, pas de bureau euh, adapté à ses conditions de travail. Euh, des attaques personnelles ou des mises à l'écart, donc euh, ne pas dire à la personne qu'il y a une réunion, euh, ne pas euh, la faire participer à des discussions d'équipe. De, une surorganisation politique et hiérarchique. Bon, ça, c'est plus dans l'entreprise, mais euh, voilà, de, le, le fait de faire primer euh, le protocole hiérarchique sur euh, l'objectif à atteindre, par exemple. Le déraillement du leadership, c'est-à-dire que le leadership se transforme en harcèlement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'inspirer des valeurs, mais d'imposer de, en fait, euh, des valeurs. Une supervision abusive. Donc, ça, on en a parlé pour les open space, par exemple, mais voilà, c'est un contrôle abusif euh, de ce que fait la personne, ce qui va lui donner un sentiment de persécution, en fait. Donc, la définition du harcèlement euh, moral, c'est donc euh, selon l'article 11152-1 du Code du travail hein, c'est défini dans le Code du travail. Il a écrit ⁇ Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés ⁇ Donc la notion de répéter est importante. Donc, ce sont des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet. Donc c'est important la distinction parce qu'on peut être auteur de harcèlement sans en avoir l'intention. Et souvent d'ailleurs même, les auteurs de harcèlement n'ont pas l'intention de harceler. Pour eux, ils ont juste l'objectif d'obtenir des résultats ou des changements mais ça va se transformer en harcèlement à insu. insu. Donc, ce sont des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte au droit ou à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel. Donc, aucun, il est écrit donc dans le Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. » Donc Ça, c'est la base juridique. C'est très important. C'est ça que le salarié va devoir démontrer s'il porte euh, plainte pour harcèlement moral, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de démontrer l'intention de l'auteur. Euh, les personnes peuvent être condamnées, mais alors qu'elles n'avaient pas l'intention de harceler. Donc, après, par contre, vous voyez que c'est très subjectif. Il faut arriver à définir ce qu'est la dégradation des conditions de travail, euh, de définir euh, les droits et la dignité. Donc, les droits, par contre, c'est défini dans le droit français. Hein, donc, euh, après, ça dépend de quels droits ont été bafoués. La dignité, par contre, c'est très mal défini, et ça, ça va être plus compliqué à objectiver. Et par contre, bien sûr, la santé physique et mentale, là oui, si vous avez une pathologie qui conduit à une incapacité de plus de 25%, là, vous avez effectivement, bien sûr, un, une démonstration des conséquences. Par contre, la question, c'est euh, de mettre le, le lien de causalité entre les deux. Donc comment je démontre que c'est le harcèlement que j'ai subi qui a entraîné le trouble dont je souffre et Ça, ça va être plus compliqué. Notamment si vous avez des personnes qui ont des antécédents d'épisodes dépressifs caractérisés avant le harcèlement et qui font un épisode dépressif caractérisé. Ça veut dire qu'elles avaient une vulnérabilité et donc ça devient plus compliqué de démontrer le lien de causalité. Et ça, ça va être un enjeu et c'est pour ça que même dans le harcèlement moral, c'est très compliqué. Donc, dans l'obligation de l'employeur, il y a l'obligation de faire figurer dans le règlement intérieur les dispositions relatives au harcèlement moral. Donc Ça, ça fait partie des mesures qui ont été mises en place. Tout règlement intérieur doit avoir un paragraphe qui explique ce qu'est le harcèlement moral et quoi faire si on est témoin ou victime de harcèlement moral. Et ceci doit être combiné à des actions de formation des personnels sur le harcèlement moral. Donc Chaque entreprise doit, faire, doit fournir, j'en ai parlé tôt, euh, plus tôt, un, ce qu'on appelle un document unique sur les risques psychosociaux dans lequel il fait figurer l'évaluation des risques pour la prévention, notamment du harcèlement moral. Lorsque l'employeur reçoit une plainte pour harcèlement, il est dans l'obligation de diligenter une enquête très rapidement. Et il peut y avoir une procédure qui est facultative de médiation. C'est-à-dire, on fait se rencontrer les personnes concernées pour faire la lumière sur le phénomène. Le harcèlement, ce n'est pas forcément entre personnes qui ont un lien hiérarchique. Donc, ce n'est pas forcément un chef et un employé. Ça peut être entre pairs, p -R -S. Ça peut être entre médecins, entre infirmiers, euh, entre employés, d'une façon générale, à part égale. « La dignité est définie comme le respect qu'on se doit à soi-même. » Vous voyez que c'est très subjectif. Donc, Un exemple de dignité bafouée, c'est qu'on ne nous dise pas « bonjour le matin », par exemple. Évidemment, dans un contexte d'hostilité. Enfin, bon, si la personne a oublié, ou voilà. Et, et j'insiste en fait que ce soit répété. Voilà. Ce pas parce qu'on nous a pas dit « bonjour un matin » c'est le fait que la personne manifeste son hostilité et que simplement ne pas euh, dire bonjour, c'est ne pas reconnaître la dignité de la personne, le respect qu'elle se doit elle-même. Donc évidemment, le phénomène le plus euh, évident, c'est les humiliations, qui sont extrêmement fréquentes euh, à l'hôpital, enfin, dans, le, dans le cursus des jeunes médecins notamment. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant est de mieux en mieux repéré. Et euh, les, de plus en plus de médecins ont eu une formation euh, expliquant euh, ce qui n'était plus autorisé. En fait, ce qui se pratiquait avant et euh, qui en fait consistait par exemple à humilier les externes. Le fait de crier sur quelqu'un, évidemment, n'est pas autorisé. Et là, on parle de façon répétée. Donc, Et encore plus si c'est devant témoin en réunion. J'ai assisté hein, de, à ça, euh, c'est des choses, euh, et encore une fois, je n'étais pas formé à la question de la souffrance au travail et du harcèlement à ce moment-là, mais j'ai pris conscience à posteriori que j'avais assisté à des situations de harcèlement en fait euh, de la part de, de collègues, et, de, et vraiment très violentes, hein, qui se sont conclues par le départ de la personne victime. Et plus d'une fois, j'ai assisté. Donc, dans les études, en fait, on a montré que la plupart des personnes ne rapportent pas les faits parce qu'ils pensent que ce sera inutile, qu'il n'y aura pas de suivi de conséquences. Et quand on demande sur l'étude qu'on a faite, donc l'étude Messian, effectivement, la plupart des personnes rapportent qu'il n'y a pas eu de suite aux événements, qu'il n'y a pas eu de changement, que la personne qui était l'auteur du harcèlement a continué ses pratiques de harcèlement avec d'autres personnes ou avec la même personne. Donc, euh, je n'ai pas parlé d'un phénomène aussi que vous connaissez bien euh, qui précipite le burn-out, qui est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale, c'est-à-dire le fait pour une personne de recevoir des, euh, dans la même demande deux choses contradictoires. Donc, un exemple classique, c'est de remplir des objectifs quantitatifs tout en maintenant une qualité de soins euh, à moyen constant. Voilà, ça, c'est vraiment le plus... Euh... Le, le plus classique, hein, de, de, de demander plus avec euh, des moyens constants euh, et sans baisser la qualité. Donc, euh, des équations euh, souvent euh, impossibles. Donc, euh, je l'ai évoqué, je le rappelle, hein, l'arrêt de travail doit être euh, proposé euh, systématiquement face à un burn-out, pour plusieurs raisons, quel que soit le stade du burn-out, en fait. Hein, C'est que comme on est dans une euh, dynamique où le travail joue directement un rôle d'aggravation des troubles, ça n'a pas de sens de proposer des soins sans proposer l'arrêt de travail. Après, le patient est libre d'accepter ou pas l'arrêt de travail, bien sûr. Moi, J'ai eu beaucoup de personnes qui ont continué à travailler, bien sûr. Euh, mais c'est notre devoir de le proposer, en tout cas, parce que c'est un soin comme un autre. En fait. L'arrêt de travail a plusieurs vertus. Euh, la première, c'est d'apprendre à la personne à se déconnecter de son travail. Et pas dans un. C'est différent, un arrêt de travail et des congés, en fait. La conséquence est la même dans le sens où la personne n'est plus au travail, mais les congés, c'est volontaire, c'est choisi et donc c'est censé être pour se reposer. L'arrêt de travail, c'est le fait d'acter qu'il y a des conséquences médicales au burn-out et que c'est pour prendre soin de sa santé, en fait, que la personne est arrêtée. Et, et donc, la représentation est déjà complètement différente. La personne, bien sûr, est obligée de rester à son domicile. Vous pouvez signer des autorisations de sortie pour raisons de santé. Donc, il y a une case à cocher sur les arrêts de travail qui doit être justifiée. Et même si c'est un arrêt de travail d'une semaine ou deux, marquer une coupure, c'est quelque chose d'assez important, en fait, à plusieurs points de vue. C'est aussi important pour son dossier, si par la suite, il y a une aggravation des problèmes au travail, de démontrer qu'il y a eu un arrêt de travail dans un contexte déjà de souffrance professionnelle. Ça permet aussi à la personne de ne pas diaboliser l'arrêt de travail, parce que comme on est face à des bons petits soldats qui ont une logique de résultat, souvent l'arrêt de travail va être perçu comme un échec cuisant qui va aggraver la culpabilité. En plus de la culpabilité, de laisser plus de travail aux personnes qui continuent à travailler. J'ai une question. Souvent, il faut préciser du coup, des éléments d'ordre médicaux, et du coup la question c'est qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement Alors, je vais plutôt dire ce que vous ne pouvez pas mettre. Ouais, euh... c'est surtout ça, en fait, la question. <rire> Donc, vous, vous ne pouvez mettre... Alors, ça, c'est très, très, très important. Merci de poser la question. La question médico-légale euh, de, des certificats. Donc, on va vous demander parfois des certificats. Donc, la seule chose que vous pouvez certifier, ça, vous le savez déjà, c'est les symptômes que vous constatez. Les symptômes qui vous sont rapportés, vous n'êtes pas là pour être flic, savoir si les symptômes ont une réalité ou pas, mais c'est les symptômes rapportés par la personne que vous recevez en consultation. Vous ne pouvez pas mettre de diagnostic dans un certificat parce que le certificat, en fait, euh, va être lu par des personnes qui ne sont pas médecins. Donc vous allez déroger au secret professionnel. Le diagnostic, il figure sur les deux premières pages de l'arrêt de travail et l'employeur reçoit la troisième où ne figure pas le diagnostic. Donc, Dans le cadre d'un certificat, normalement, vous ne devez pas mettre de diagnostic. Par contre, vous pouvez écrire un courrier médical remis en main propre au patient Expliquant euh, son diagnostic et les traitements qu'il reçoit, que vous lui euh, délivrez, ainsi que les dates des consultations. Donc, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois des courriers, sans aucun problème. Euh, je sous docteur Dr. Fond atteste, à avoir reçu monsieur ou madame X à telle, telle, telle, telle, telle, telle date, très précis, hein, donc pour les consultations, euh, et euh, avoir. Euh, prescrit un traitement antidépresseur dans le cadre d'un épisode dépressif caractérisé. Ce courrier médical-là, la personne, et bien sûr, vous mettez remis en main propre à l'usage de l'intéressé. Et donc après, la personne peut en faire ce qu'elle veut. Ça fait partie de son dossier, donc l'avocat peut l'utiliser euh, ou pas. Euh, sachant que c'est à double tranchant, les problèmes de santé mentale, parce que la partie adverse va pouvoir aussi s'en servir en disant « vous voyez bien que c'est une personne fragile ». C'est ça l'argument de la partie adverse, en fait. C'est pas la souffrance au travail, tout le monde est soumis à la pression, c'est que c'était une personne fragile, et ça, nous, on n'y est pour rien. Ça, ça va être ça, l'argumentaire de la défense. Et ça, c'est très violent pour la personne au cours du procès, pour la victime. Parce que justement, la victime, elle, elle sait qu'en fait, euh, elle a tout fait pour faire face et qu'en et qu en fait, elle a, elle a craqué et que ça ne venait pas d'elle, en fait, qu'elle était capable, mais euh, enfin, qu'on lui demandait l'impossible. Ça, ça arrive souvent. Autre chose que je voudrais rajouter pour. Euh, donc, de travail, il ne faut pas mettre euh, du coup burn-out, mais par contre, euh, on peut mettre dépression, dépuisement. Alors. comme maladie professionnelle hors tableau. Euh, C'est reconnu comme un professionnel. Hors tableau. Dépression d'épuisement, donc ce n'est pas vraiment burn-out. Et du coup, ça a permis une réparation de ces troubles. Euh... Enfin, en tout cas, dans ma tête, j'ai pu en, voir En ça. tout cas, il n'y a pas de différence pour moi entre dépression d'épuisement et euh, le F43-2 ou l'épisode le, le, dépressif caractérisé, hein, enfin, ou euh, la dépression, euh, les symptômes dépressifs, ou le trouble anxieux, ou, ou les troubles d'adaptation. Enfin, quel que soit le diagnostic que vous mettez sur l'arrêt de travail, ce qui va être évalué c'est l'incapacité en fait. Et donc ça c'est ça c'est l'ITT en fait qui détermine il faut avoir au moins 25% pour que euh, il soit considéré qu'il y ait une conséquence en fait euh, qui conduise à une réparation, à une indemnisation. Donc, c'est pas tant le diagnostic finalement qu'on va mettre que euh, la conséquence sur euh, le, le fonctionnement de la personne en fait, l'incapacité. Et d'une façon générale, les troubles psychiatriques sont encore effectivement euh, très mal considérés d'un point de vue juridique parce qu'il est très compliqué de démontrer la causalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bien le travail qui a entraîné euh, l'épuisement euh, psychique et pas le fait que la personne a eu un bébé en bas âge qui faisait pas ses demi et qu'elle qu était épuisée de par cet événement-là. Ou autre chose, un deuil compliqué ou des conflits avec le conjoint, des choses qui ne peuvent pas être appréhendées en fait et qui ne seront pas dans le dossier. Donc ça, c'est une vraie question qui n'est pas tranchée. Donc par contre, j'insiste là-dessus, vous ne pouvez pas écrire dans un certificat que les troubles psychiatriques que vous constatez dérivent ou sont la conséquence d'événements au travail. Là, vous êtes en tort si vous écrivez ça, vous, vous êtes passible de poursuites et de condamnation. Ça arrive fréquemment. Attention à ça, le Conseil de l'Ordre reçoit énormément de plaintes de la part des employeurs qui vont, justement dans le cadre d'une procédure juridique, dire « Regardez, ce médecin outrepasse ses, ses droits en disant euh, des choses qu'il ne sait pas, en fait. Il n'a aucune idée de ce qui se passe sur le lieu de travail, et c'est vrai. Donc, même apparemment, alors ça, c'est débattu. Moi, il m'avait été enseigné, donc j'ai assisté à plusieurs formations de la part d'avocats et euh, donc, euh, on nous dit, « si vous mettez, entre guillemets, euh, le patient rapporte », voilà euh, rapporterait au conditionnel, entre guillemets, et vous mettez les propos. Même ça, apparemment, ça a pu poser des problèmes juridiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous prononcer que sur votre champ, votre périmètre d'action qui est la médecine. Donc, les symptômes. Et le burn-out n'est pas un diagnostic, encore une fois. Donc, vous pouvez bien sûr mentionner l'épuisement psychique, c'est un symptôme mais vous ne pouvez pas dire épuisement professionnel. Et par contre, vous pouvez à côté, là je parle du certificat, vous pouvez à côté rédiger un courrier médical expliquant le diagnostic, le contexte, les traitements, les fréquences des, des observations. Ce sont deux documents qui, ont, qui sont bien différents sur le plan juridique. Un certificat, vous engagez votre responsabilité professionnelle. C'est-à-dire que le certificat a un vrai pouvoir, euh, juridique. Mais ce pouvoir se limite à la médecine. Vous ne pouvez pas dire c'est le travail qui a entraîné ça. Vous n'étiez pas là, vous ne le savez pas. Donc l'OMS a validé le burn-out. Oui, donc en fait l'histoire de l'OMS et du burn-out, c'est ça dont je parlais en fait. C'est le... un code qui n'est pas un diagnostic médical. C'est euh, classé dans le QD85 euh, euh, dont tu parles Agathe. Euh, c'est bien ça en fait, c'est euh, un événement euh, environnemental, comme il y en a d'autres. Il hein. euh, y, y a toute une liste de Z qui ne sont mais absolument jamais utilisées dans les codages, où on peut mettre tout ce qu'on veut euh, dans ce qui se passe dans la vie de la personne. Euh, ça peut être codé, mais ce n'est pas un diagnostic, c'est ça la différence en fait. Ce n'est pas reconnu comme maladie, ce n'est pas dans les F euh, par exemple. Et justement, l'OMS a tranché là-dessus parce qu'il y avait une pression qui était faite euh, là-dessus de la part des victimes, bien sûr, de se dire euh, on demande à ce que ce soit reconnu comme maladie professionnelle. Et le, euh, pour l'instant, voilà, la question est trop compliquée. Et puis, c'est surtout en fait, la question après économique, hein, c'est-à-dire que derrière, il faut indemniser ces personnes, il y a une telle prévalence. Euh, là, vous voyez, 49 des médecins en burn-out. Si les médecins commencent à se retourner contre les hôpitaux en disant euh, c'est... Euh, une cause professionnelle, ce serait très compliqué. En résumé sur les principaux messages, donc on a vu euh, donc les différentes étapes donc, euh, qui sont euh, déjà de proposer un arrêt de travail très rapide euh, quand le burn-out euh, est euh, identifié, quel que soit le stade, parce que euh, le but c'est la prévention en fait, de l'aggravation euh, de ce phénomène, et aussi de l'aggravation sur le plan psychiatrique bien sûr, le traitement est le même dans le contexte de burn-out pour la partie psychiatrique que s'il n'y en avait pas, donc euh, antidépresseurs, euh, psychothérapie, euh, psychonutrition, alimentation, activité physique, euh, yoga, justement, de travailler avec la personne sur comment transformer ce, euh, cette souffrance professionnelle en chance pour prendre soin plus de sa santé mentale et donc commencer à mettre en place des actions pour euh, être plus solide face à la souffrance professionnelle et donc des actions qui passent à la fois sur l'intérieur, donc sur le psychisme et sur l'extérieur, c'est-à-dire sur l'environnement de travail, avec euh, les moyens euh, qui sont possibles, qui ne sont pas illimités, qui passent aussi par le médecin du travail. Donc le médecin du travail qui, lui, ne peut pas faire d'arrêt de travail et ne peut pas faire de prescription. C'est important de bien le rappeler aux patients, parce que souvent, il ne comprend pas pourquoi son médecin du travail l'envoie sur un psychiatre alors qu'il dit « moi, je n'ai pas de problème psychiatrique, j'ai juste un problème au travail ». Et en fait, l'arrêt de travail ne peut être fait que par un autre médecin traitant, enfin un généraliste ou un, ou un psychiatre. Souvent, les personnes arrivent trop tard chez le psychiatre, c'est vraiment le dernier recours, hein, le, le psychiatre, euh, ce qui est dommage, donc c'est pour ça qu'on fait ces actions de sensibilisation aussi, parce que le psychiatre, il est là dans un rôle de prévention, et donc justement de travailler sur la partie de, de restructuration cognitive, d'identification de, des symptômes dépressifs, d'expliquer de, des stratégies à mettre en place si les troubles psychiatriques apparaissent ou s'aggravent. Donc on a vraiment ce rôle-là aussi, c'est le rôle des psychologues d'entreprise, bien sûr, aussi. Donc c'est d'ailleurs une grosse partie de leur mission. Et ensuite, donc, une fois euh, qu'on est dans une situation euh, de souffrance professionnelle qui est inextricable, où il n'y a pas de solution sur le plan professionnel, de prendre, euh, d'accompagner le patient dans euh, l'évolution de ses représentations et de ses décisions, donc de lui expliquer, de lui partager euh, l'expérience des gens qui sont passés par le même chemin que lui. Donc, c'est ce que je fais dans le livre avec Sophie Rachman, l'avocate avec qui on a écrit le livre, où on a mis des témoignages de personnes sur les différentes phases du burn-out et de leur parcours, en fait. Hein, parce qu'il euh, y a eu différents parcours ensuite entre ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, comment ça s'est passé, et quels sont les messages qu'ils ont envie de donner aux personnes qui vont traverser les mêmes épreuves. Et euh, donc, dans les messages, il y a souvent le fait de ne pas chercher à réparer l'injustice, euh, que le monde est injuste, en fait. C'est une réalité. Et souvent, vouloir un monde juste, c'est une des sources de la souffrance de vouloir une reconnaissance de la réalité de ce qui s'est passé, euh, qui parfois peut être très compliqué à obtenir. Faire un dossier de burn-out ou de harcèlement, c'est très compliqué. Récupérer des preuves, c'est très compliqué. Euh, donc euh, Souvent, ce sont des choses qui ont été faites à l'oral, avec ou sans témoins, mais les témoins ne témoignent pas. donc euh, voilà Ce sont des choses très difficiles euh, à objectiver. A posteriori, encore plus. Donc, euh, le souvent, le mieux est de, voilà, de tout faire pour s'extraire le plus vite possible de l'environnement toxique, d'une façon ou d'une autre, soit en conservant son emploi, mais en changeant euh, de personne avec qui euh, on travaille, ou soit en quittant son emploi s'il n'y a pas d'autre solution, ce qui est très douloureux et euh, demande beaucoup de ressources. Euh, et donc, ça, euh, ça se travaille euh, évidemment aussi euh, tout au long du, du parcours. Et après, le, beaucoup de personnes peuvent témoigner euh, qu'elles ont réussi par leur résilience en fait, à se relever après cette épreuve et euh, que ça leur a enseigné ce qu'elles ne souhaitaient plus, et notamment dans les valeurs euh, qui euh, n'étaient pas conformes à leurs valeurs, des, parfois des valeurs justement orange dont on a parlé, hein, de, de culture, de, de chiffres et de résultats et donc c'est l'occasion de se tourner vers d'autres valeurs plus en accord avec nos valeurs intérieures, parfois au prix ben, de revenus moins élevés ou de, de conditions de vie différentes et peut-être moins confortables, mais qui permettent de se sentir plus alignés, de donner plus de sens à ce que l'on fait, ce qui au final est un cadeau malgré tout à la fin. Donc on est arrivé au terme, merci beaucoup pour vos questions et vos interactions, c'était très agréable de pouvoir échanger.